Millénium, dans les romans et puis dans les adaptations que nous aurons fait en bande dessinée, un des personnages principaux, c'est la ville de Stockholm. Dans les romans, Stig Larsson place ses personnages dans de nombreux lieux réels, des lieux qui sont aisément identifiables, et énormément de lieux euh, se situent dans l'île de Södermalm, où on se trouve actuellement. C'est un quartier que je connais bien, parce que quand je suis à Stockholm, j'y travaille régulièrement. Un des lieux emblématiques du roman, et qu'on retrouve aussi dans les bandes dessinées, c'est l'appartement de Michael Blumvist, qui se trouve juste derrière moi, 1 rue euh, Bellman, on trouve aussi les bureaux de Millennium, le magazine, dans la rue Yodgatan qui est une des rues piétonnes les plus connues de l'île de Sodor. J'ai voulu euh, respecter cela aussi dans mes adaptations et essayer de donner une représentation le plus fidèle possible de ce qu'est la ville de Stockholm aujourd'hui. Pour euh, les adaptations euh, des trois romans et la, le récit inédit que j'ai écrit ensuite, Millennium Saga, j'ai décidé de poursuivre dans la même voie que Stig Larsson, à savoir euh, représenter de manière la plus fidèle possible la ville de Stockholm aujourd'hui. Il y a par exemple le magasin de tatouage où Erika Berger tente de retrouver les traces de Lisbeth Salander. On retrouve la même Erika Berger en pleine négociation avec d'éventuels investisseurs pour le magazine Millennium dans le célèbre restaurant Gondolone. Bref, la ville de, de Stockholm était un personnage à part entière et c'est pourquoi tous les dessinateurs de Millennium, que ce soit Man, Homs ou Benen Ortega pour Millennium Saga, sont venus avec moi passer à chaque fois plusieurs journées à Stockholm pour prendre des photos, faire des repérages, afin que dans les bandes dessinées, la ville soit représentée de la manière la plus précise possible.